Euh, du copain qui est avec nous, et donc il euh, est très utile aussi. Alors, donc il va nous donner, s'il te plaît. Allo, oui, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Comment ça va? Salve à l'emploi. Et hier, quand tu as vu. Ah, y enfin, bien. Ah, c'est a, a, a ouais de au c'est bien. C'est les C'est donc c'est ton premier tour local alors tu pas déjà de pratiquer j'ai le utilisé Non, Non, pas j'ai 18 ans. j'ai 18 ans, des... j'ai pas utilisé Donc j'ai pas tu tu accompagnes aussi? Oui, oui, bien sûr. Oui, ça, on Oui, bien sûr. Oui, bien de Oui, avec le bien oui, déjà. Voilà. Donc, Lui qui va remonter beaucoup dans les Donc, voilà pour Oui, c'est Oui, exactement. C'est la eh bien, normalement, j'ai dit, Je, je n'ai pas l'heure mais je ne va pas ça tout à l'heure. 이렇게 <목소리도> 하고.